Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi, apôtre euh, ». Julie de Paris nous demande comment faire la différence entre euh, les péchés. Euh, sa question exacte est celle-ci. Est-ce qu'il y a une différence entre les péchés. Écoutez-moi, tout péché euh, porte atteinte à notre relation avec Dieu. Donc, tous les péchés portent atteinte à notre relation avec Dieu, mais par contre, tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences euh, dans la vie présente et dans la vie future. Euh, sachez qu'il y a des péchés qui vont engendrer d'énormes conséquences dans la vie de tous les jours, OK? Euh, des conséquences graves dans nos relations, des conséquences graves euh, dans nos entreprises. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez faire euh, attention. Même lorsque Dieu vous pardonne, parfois pour, pour réparer le mal que vous avez fait, ça peut prendre énormément de temps et ça peut compliquer beaucoup de choses. Sachez aussi que dans le monde futur, il y a des péchés qui vont hypothéquer notre rang dans euh, la nouvelle terre, les nouveaux cieux et euh, euh, pendant le millénium. Notamment les péchés de l'âme en rapport avec, avec la haine, en rapport avec le non-pardon, en rapport avec l'orgueil, en rapport avec euh, euh, la compétition, l'égoïsme. Ce sont des péchés qui vont sérieusement hypothéquer notre rang dans le monde futur. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez faire attention à tous les péché. Le péché euh, corrompt notre relation avec Dieu. Nous devons vivre alors dans la sainteté. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser en commentaire, juste en bas du player, et à la prochaine euh, rubrique « Dis-moi Apôtres, Nous y répondrons. À bientôt.